Salut tout le monde, moi c'est Diego, promo 12, diplômé du TMM en informatique en 2016, et j'habite à Berlin en Allemagne et je travaille chez Olex en tant que data engineer ou euh, ingénieur de données. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, Olex c'est l'un des plus grands sites de petites annonces au monde, un peu comme le Bon Coin mais en beaucoup plus grand. Euh, sinon, à Berlin, on est en confinement depuis euh, 4 semaines. C'est un confinement un peu léger, on va dire. On a toujours le droit de sortir, on a toujours le droit de faire du sport à l'extérieur. Euh, par contre, pas en groupe de plus de personnes et on a toujours porté une crise d'institution. Personnellement, je trouve que les, que les mesures de confinement à Berlin sont largement insuffisantes. Euh, mais bon, pour ma part, pas grand-chose à changer. Je fais du télétravail et, et ça m'arrange vraiment. Car je détestais nos bureaux en plein centre-ville avec euh, toutes les voitures, le bruit, la pollution, les gens, etc. Je n'aime pas du tout ça. Et donc là, je suis très bien chez moi. Euh, je passe plus de temps avec ma femme aussi et ça m'arrange vraiment. Euh, sinon en ce qui concerne mes, euh, mes loisirs, avant je faisais euh, de la course à pied à 9 ou 10 heures par semaine et là je remplace ça avec euh, mon vélo stationnaire, pareil 9 ou 10 heures par semaine et euh, ça passe très bien. Euh, pareil, avant je faisais euh, 3 heures de natation par semaine et euh, là je remplace ça avec du yoga et du euh, renforcement musculaire. Donc euh, voilà, ça, ça passe très bien. Euh, sinon, pour le reste, euh, je fais pareil qu'avant. Je continue à lire comme avant, je continue à regarder des trucs en ligne comme avant, je continue à perdre mon temps sur Instagram comme avant. Euh, voilà, sur les quatre dernières semaines, j'ai dû sortir peut-être quatre fois de chez moi pour faire les courses de la semaine, c'est tout. Euh, donc voilà. Euh, sinon, le, mon, mon, mon petit tips pour garder la banane, euh, ce serait tout simplement de relativiser les choses. Euh, vous savez, vos grands-parents ont vécu la guerre, euh, mes parents ont vécu la dictature en Bolivie, des euh, gens en Syrie ou euh, au Yémen ou ailleurs euh, vivent la guerre en ce moment, en plus du coronavirus. Euh, nous on nous demande de rester chez nous tout simplement. <rire> voilà, c'est pas compliqué. Euh, donc moi je pense à ça, euh, je relativise euh, et tout de suite ça va mieux, j'arrête de râler. Et donc c'est ça le message que je voudrais faire passer aux ITEM au bout du monde. Euh, relativisez vos problèmes, arrêtez de vous plaindre et puis surtout je vous en supplie, restez chez vous. C'est pas compliqué et puis c'est ça des vies. Voilà. A plus.